Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'explorateur de fichiers qu'on retrouve dans le logiciel. Donc, Je suis dans la partie administration, je suis connecté en tant qu'administrateur portail. Et ici, je peux visualiser donc les fichiers qui sont disponibles dans le dossier User Files, qui se trouve à la racine du logiciel. Donc Sur cette page, vous avez euh, donc le titre avec ici euh, l'information du dossier courant que vous êtes en train de visiter, un lien pour accéder à l'aide, donc la page qui concerne l'explorateur fichier sur le wiki, où vous trouverez les informations sur comment utiliser l'explorateur. Vous avez un lien pour accéder à la configuration de cet explorateur, on reviendra dessus, on reviendra dessus plus tard. Ensuite, vous avez ici une ligne qui vous informe sur l'espace disque, donc l'espace utilisé en ce moment, l'espace libre et l'espace total dont vous disposez. Donc cet espace total est configurable par votre hébergeur. Ensuite, vous avez trois boutons. Un bouton qui vous permet de revenir à l'état original de l'explorateur, donc en gros sur le dossier User Files et dans cette configuration-là. Un bouton qui vous permet d'agrandir l'explorateur en plein écran et un bouton qui va scinder ou euh, regrouper la fenêtre d'exploration donc je clique dessus vous voyez ça a soudé ici euh, la fenêtre ce qui fait que je peux parallèlement euh, parcourir euh, deux dossiers euh, différents donc voilà euh, ensuite ici euh, vous avez euh, l'arbre qui, en fait est en relation directe avec la fenêtre que vous regardez donc dans le cadre où je suis en train donc de parcourir ici donc imaginons que je descende ici dans le dossier images voilà ici vous voyez ça s'ouvre si je reviens ici l'arbre s'adapte avec la fenêtre sur laquelle j'ai le focus donc, par exemple si je vais par exemple ici sur bannière voilà, ici c'est bien bannière qui s'est ouverte. Donc voilà, je vais rester en mode fenêtre Donc ensuite, une fois que vous avez cliqué sur un dossier, vous avez différentes actions qui sont possibles. Alors, à noter qu'il y a une différence de couleur également entre les fichiers et les dossiers qui sont autorisés en écriture ou non. Donc Par exemple, le dossier User Files, il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible en écriture, donc on ne peut pas le modifier. Donc on ne pourra pas rajouter de dossier à sa racine. On ne pourra pas non plus ajouter de fichier. On ne pourra pas le renommer ni le supprimer. Donc voilà. On peut tout à fait accéder à ses propriétés. Donc là, imaginons, nous allons dans l'image. Ici, je vais créer un nouveau dossier. Donc on retrouve euh, les actions standard d'un explorateur à savoir voilà ajouter un nouveau dossier importer un fichier pouvoir renommer euh, donc le dossier image ou euh, le supprimer et des propriétés donc par exemple je vais créer un dossier mabib voilà donc ici j'ai le dossier qui est apparu je peux le parcourir là il me dit bien que ce dossier est vide et je vais commencer à importer des images donc je vais cliquer sur le bouton importer et je vais aller choisir par exemple ce fichier là, je vais cliquer sur uploader et là j'ai la possibilité de garder l'image importée donc avec les dimensions actuelles et de la compresser ou tout simplement de la garder telle qu'elle. Donc les dimensions qui sont disponibles sont paramétrables. Euh, sur la petite clé à molette que je vous ai présentée tout à l'heure que je vais aller vous montrer. Donc imaginons que cette image de 1400 par 1800, je veux qu'elle respecte le standard d'enrichissement de, de mes articles et je vais la mettre en 1280 par 1024. Voilà, donc là l'image a bien été ajoutée. Il en a profité pour me faire une compression automatique et redimensionner l'image. Donc je peux accéder à cette image. Là voilà, donc là j'ai ces informations. Il y a des droits d'écriture, la date de modification et je peux voir l'image. Donc comme il a redimensionné l'image, il a euh, rajouté automatiquement euh, du fond pour ne pas avoir à déformer l'image, à garder euh, l'aspect proportionnel, garder les proportions. Donc au niveau des proportions, enfin des, des dimensions sur lesquelles on peut travailler, Ici, dans l'onglet propriété, vous pouvez euh, donc manipuler la liste des dimensions disponibles pour retailler les images lors de l'import. Donc là, vous avez 800 par 600 et vous pouvez en ajouter comme ça, hein, tant que vous voulez. Donc l'important, c'est de bien respecter euh, la syntaxe. Je valide. Donc, sur les extensions qui sont susceptibles d'être redimensionnées, pareil, vous pouvez choisir euh, les fichiers. Donc, euh, là, vous allez proposer aux utilisateurs de redimensionner les fichiers de type JPEG, JPG et PNG. Vous pouvez aussi maîtriser les types de fichiers qui pourront être sélectionnés pour enrichir les contenus. Typiquement, dans les articles, si vous laissez, donc c'est une liste blanche, vous pouvez. Actuellement, importez que des JPG ou des PNG. Si vous voulez demain laisser vos contributeurs ajouter des GIF, il va falloir le rajouter comme ceci. Voilà pour cette petite variable d'ajustement. Donc, sur les différentes possibilités de cet explorateur, vous pouvez également déplacer. Par exemple, si le dossier « Ma boucle », je veux le remonter dans le dossier « image, je peux cliquer et rester appuyé sur le nom du fichier, vous voyez, je le, ici, je le manipule, et aller le déposer. Alors, soit dans la fenêtre qui est ici scindée, ou directement dans l'arbre. Donc, il faut que mon dossier soit, bien sûr, accessible en écriture. Il ne faut pas qu'il soit grisé sur un, une... Vous voyez, flash, il est grisé, il est protégé en écriture, je ne peux pas le déposer par contre. Voilà, je peux le mettre dans l'image. Il a bien reconnu que c'était une action possible, et il me propose de copier l'image, de la déplacer, ou d'annuler. Donc là, je vais par exemple la déplacer. Mon dossier, ma bib est de coup, devenu vide, et mon image est bien là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais enrichir un article avec euh, cette image que je viens d'importer. Donc, je vais aller dans le contenu, et puis je vais modifier l'image ici, explorer le serveur, et je vais par exemple utiliser celle-ci. Donc Ici, je peux cliquer sur sélectionner pour valider ma sélection. Voilà, ça me l'a bien mis ici. Je valide, j'enregistre mon article. Et je vais retourner dans mon explorateur pour voir ce qui s'est passé donc j'ai toujours mon image ici et si je fais un clic droit pour avoir le menu contextuel et voir les propriétés de cette image, voilà, j'ai euh, Bokeh donc, qui euh, m'informe que ce fichier en fait, enrichit euh, des documents, donc des documents de CMS, donc là par exemple un article, le nom de cette page, enfin le nom de cet article, c'est Page en construction et je peux aller modifier. Cet article, si je veux par exemple changer de choses. Alors qu'est-ce que ça implique euh, que ce fichier enrichit un document C'est-à-dire que euh, si je veux par exemple le supprimer, voilà, il va me dire, je vais avoir un message d'alerte, donc quoi euh, Il a détecté, donc l'explorateur le, a détecté que c'était utilisé dans un autre dossier. Donc ce qui va être intéressant aussi avec cette détection, c'est que si je veux replacer finalement euh, ce fichier image dans ma bib, comme ceci, voilà, je veux dire, je veux le déplacer. Là, il ne va pas me proposer d'alerte. Par contre, si je fais propriété sur cette image, il a toujours détecté qu'il y a bien un article qui est enrichi par cette image. Et si je regarde le contenu de l'article, et notamment les propriétés de l'image, bien vous voyez que j'ai bien le chemin qui a été mis à jour. Donc, ce qui fait que vous pouvez déplacer... Euh, vos fichiers sans avoir de crainte euh, d'avoir des liens brisés dans les articles euh, dernière petite chose que je vais vous présenter euh, dans cette vidéo euh, c'est l'aspect euh, mur que vous pouvez euh, mettre Donc ici vous voyez je suis en mode mur du coup ça m'affiche une vignette voilà pour cette vidéo je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh